Bonjour à tous Je pense euh, au moins chaque jour très fort à vous tous. Voilà, ici pour l'instant, j'aimerais vous communiquer ce message parce que j'ai été très très fort poussée à utiliser ce jeu-là du monde initiatique des nombres. Et c'est ce message qui est sorti. On a d'abord la carte de l'âme. Alors, ok j'ai trouvé ma loupe. On a la carte de l'âme associée à la carte des quatre Âge de l'humanité l'or, l'argent, les reins, le fer c'est la carte qui parle de la libération la transformation le grand passage c'est le titre de la carte l'âme et le grand passage la carte de l'âme elle nous dit le nombre élémentaire de son dessin énergétique minimum essentiel connaît et entre en amour avec ton âme et avec de l'entraînement, toutes les portes de la création s'ouvriront. Et puis le dos de carte pour ce tirage, c'est le 29. Ce qui est caché demande à être révélé. Cette carte, chaque fois qu'elle est sortie, je peux t'assurer qu'elle elle est elle est, elle est, elle est piquante, je dirais, elle est, parce que chaque fois, euh, elle parle de quelque chose qui va se révéler d'important, de très important. Ici, en effet, qu'est-ce qui pourrait me paraître de plus important qu'un message pareil Ce que cela m'inspire, c'est de te dire, et c'est pour moi d'abord que j'ai pris ce message, mais je te le communique avec tout mon cœur pour le meilleur. L'âme, il est très très très important, en effet, qu'on apprenne à la connaître et à entrer en amour avec elle. Parce que très souvent, on se sent seul, particulièrement dans l'adversité, et particulièrement avec, je vais dire, de, à cause de là d'où nous venons, et de la manière, et de tout ce que nous avons vécu, comment nous l'avons ressenti, euh, surmonté, etc. Tout ça, dans un seul et même état d'esprit en général, celui de l'esprit de domination. Bon, sortons de cette parenthèse pour te dire que, ici, on nous propose de sortir de ça grâce à notre rapport avec l'âme. Et dans le quotidien, à chaque instant, qu'est-ce que ça veut dire Là, par exemple, moi, je fais face à de très grandes difficultés depuis des mois que je surmonte avec de l'aide. Je reçois de l'aide, mais ça reste des épreuves intenses qui mettent, euh, voilà, euh, qui me mettent complètement à l'épreuve, voilà. Et je pense que nous sommes très, très, très nombreux, si pas la majorité qui devons faire face euh, à euh, énormément d'épreuves difficiles. Et donc le réflexe, l'habitude qu'on aurait par rapport à ça, ce serait de dire « Oh, on est seul Oh, c'est dur Oh, c'est lourd !» Et puis c'est vrai C'est vrai que c'est lourd, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que ça requiert d'aller chercher une énergie en profondeur, mais c'est là que j'ai envie de te dire « Attention !» Ce message vient te dire que « Oh !» On a des tas de connaissances. Ça y est, on a déjà une petite initiation qui nous permet de comprendre et de nous connecter à autre chose. Justement nous connecter. D'apprendre à aimanter. Parce que l'amour, c'est ce qui aimante. Et notre, notre âme, c'est un champ énergétique. C'est notre... C'est notre champ électromagnétique, celui que nous émettons en permanence. Il nous fait et nous le faisons, tu vois Ce sont les vases communicants entre lui et nous. Bon, on n'a pas besoin de savoir tout ça. L'important, c'est le cœur, l'énergie du cœur. Et démanteler grâce à l'énergie du cœur, non pas l'esprit de solitude et de dureté, non pas de se focaliser et donc de faire de se faire vibrer uniquement sur euh, euh, la partie en effet difficile de ce que nous, nous avons à faire face de ce à quoi nous avons à faire face euh, mais d'appeler d'aimanter par exemple le matin quand tu te réveilles ou avant de t'endormir ou à chaque fois que ça redevient un petit peu trop lourd voilà hop tu t'arrêtes tu prends un peu de recul si c'est possible ou dès que c'est possible et tu aimantes avec ton cœur, même si tu les connais pas, tout simplement dans le, par l'intention, grâce à tes intentions aimantes, tout ce à quoi tu es connecté, tout ce à quoi ton âme est connectée dans le meilleur, ce qui te donne des forces, de l'énergie, ce qui te fait te sentir bien, euh, rassuré, tu vois, ce qui te permet de reprendre des forces. Sans tout ça, sans toi connecté à tout ça, donc connecte-toi à tout ça. Ça vient de toi, d'accord Ça commence par toi, ton état d'esprit. Donc, dans l'adversité, dans la fatigue, euh, dans la douleur, les souffrances, etc. Eh hein Et bien, reconnecte-toi à tout ce à quoi tu es déjà connecté. Tu veux tu comprends ce que je veux te dire? Euh, tout ce qui t'est.. Euh, tout ce avec quoi tu peux te connecter. C'est énergétique. C'est purement énergétique ce dont je te parle. Ça nécessite l'énergie du cœur et juste être attentif à ton intention. Quelle est ton intention? Tu vois? Et ces trois éléments-là, ça te permet de t'aligner intérieurement, énergétiquement, et tout simplement ton intention est de te dire, par exemple, après tu trouves tes mots toi, hein. Je, j'aimante tout ce qui me donne de la force, tout ce qui me rassure, tout ce qui me donne de la chaleur, du réconfort. Tu vois, d'accord? Tout ce qui fait que je me sens bien. Tu m'es même pas obligé de mettre des mots. Tu comprends? Voilà utilise ton âme mets toi en accord avec elle c'est ça dont je te parle c'est comme ça qu'on fait d'accord après euh, chacun à sa manière évidemment hein chacun va le faire de façon singulière donc ça c'est un grand grand grand passage on te dit Rappelle-toi, tu n'es pas seul, rappelle-toi, tu as de grandes capacités, et rappelle-toi, ça vient de ton alignement, la qualité de ton alignement et de tes intentions, et du fait que tu connaisses que l'alignement existe et que ça fonctionne comme ça, d'accord Donc, euh, avant même euh, de te de, de, de, de focaliser sur une perte d'énergie, une perte de force ou de moyens, Accroche-toi à l'alignement au cœur de l'intention de tout ce qui te renfort de tout ce qui te fait du bien et euh, répare-toi là-dedans, euh, ancre-toi là-dedans et reste là-dedans. Et dès que tu es prêt alors, retourne à l'action pour eh bien, transmuter la matière, faire passer euh, la, la, la situation... Et, et, et surmonter les épreuves faire face aux épreuves auxquelles tu dois faire face voilà avec tout le courage dont tu es capable et toutes les autres qualités nécessaires voilà et, et qui sont euh, et, mais là tu vas en utilisant cette force énergétique d'alignement, c'est l'ensemble de l'univers et des capacités de l'univers qui vont t'accompagner à chaque instant. D'accord C'est ça que tu dois comprendre, voilà. Ça c'est la grande, grande, grande alliance, le grand pas que nous avons chacun à faire, consciemment, à chaque instant. Et c'est les difficultés qui nous rappellent que nous pouvons et que nous avons cette... Euh, que nous sommes cela, tu vois, c'est pas seulement une option, c'est pas une possibilité, euh, c'est juste qu'on n'a pas appris à faire ça, on nous a pas éduqués, je veux dire, c'est pas fait, ça fait pas partie de notre culture. Mais maintenant, c'est la nouvelle culture, d'accord, avec tous ceux qui en parlent, tous ceux qui aident, développement personnel depuis des années, etc. Tous les alerteurs, tout ça, ça participe à, à ouvrir cet état de conscience et à nous rappeler à ce que nous sommes et à le mettre. En activité, d'accord Voilà, à ne pas rester euh, figé, euh, euh, sous le coup des difficultés, d'accord Voilà, tant que tu as des moyens, utilise-les, va de l'avant, voilà, le cœur vaillant plein de la force que tout l'univers peut associer à toi à chaque instant, d'accord Mais c'est à toi de l'appeler, c'est à toi de t'aimenter à elle, c'est à toi d'être euh, en connexion avec elle, d'accord Elle est là à ta disposition, voilà. Bon, J'espère, je veux vais pas faire trop long, j'aimerais que ce soit clair, net euh, et très fort, très fort comme message, voilà.